Salut les rôlistes Hors roleplay numéro 5, mars 2016, j'espère que tout va bien de votre côté. On commence par les nouvelles de la chaîne. Tout premièrement la chronique du dragon de Mars sur l'agence non de Codares d'Adrien Caluzac. Donc est tournée, hein. le montage est quasiment terminé, elle va bien voir le jour avant fin mars, ne vous inquiétez pas. J'attends juste les toutes dernières participations puisque j'aurai la chance d'avoir un certain nombre d'invités euh, venant faire un petit caméo dans cette chronique. Donc euh, vraisemblablement, dans moins d'une semaine, elle sera en ligne et vous pourrez admirer ça. Ensuite, la chronique du dragon du mois d'avril, j'ai choisi le sujet, ce sera donc sur Don't Rest Your Head, un jeu de Fred X, édité en France par les écuries d'Ogias. Donc ce jeu onirico horrifique est assez particulier, et on aura le temps de découvrir ça ensemble Donc, dès le mois prochain. Je travaille sinon sur la réalisation d'autres chroniques du dragon hors série euh, de création de personnages, il y en aura sur des jeux qu'on a vus, et sur des jeux peut-être qu'on n'a pas encore vus. Et, euh, et donc euh, bah je, je vais travailler à ça, comme j'avais déjà fait pour Donjons et Dragons, ainsi que l'Appel de Cthulhu V6. En ce qui concerne les ombres de Yoxtot, j'ai un de mes joueurs qui a accepté de participer à une vidéo. Donc il y aura au moins une création de l'Appel de Cthulhu V7 spécifique pour les ombres. Euh, avec donc un, un, un compatriote à mes côtés. Je pense que ce sera peut-être un petit peu plus interactif que quand je faisais les feuilles de personnages tout seul. Euh, mais bon, ça c'est vous qui me direz quand ça sortira. Donc ça, bah écoutez, je, je le fais dès que j'ai le temps de le tourner. Ensuite, le montage est assez court en général, puisque je mets juste une musique de fond. Et bah, la plupart du temps, je n'ai pas à découper de, de morceaux, hein, donc, euh, donc ça peut aller très très vite. Euh, bah, je vous sors ça dès, dès que possible. Le concours sur Twitter pour gagner un set de 7D que j'ai organisé est toujours en cours. Il s'arrêtera le 30 mars à 23h59. Et je procéderai donc à un tirage au sort pour euh, le gagnant. Le gagnant sera annoncé donc dans le roleplay suivant en avril. Euh, je précise que si le concours atteint 50 retweets, je mets en jeu un deuxième set euh, de 7D. Donc il y aura deux gagnants. Euh, bah, C'est à voir ça au moment où le concours sera terminé. Je vous laisse en dessous le lien du tweet euh, pour la participation au concours. Et voilà. Dernière nouvelle, je vous annonce, même si c'est un petit peu tôt, que cette année, il est fort probable que je participe à une, voire à plusieurs conventions de jeu. Donc que ce soit des conventions dédiées aux jeux de rôle ou des conventions de jeux plus généralistes où le jeu de rôle côtoie donc les jeux de plateau, les jeux géants, le Grandeur Nature, les jeux de Wargame, etc. J'ai déjà échangé un petit peu avec certains organisateurs donc de conventions et donc il est extrêmement probable que je participe au moins à une convention cette année. Donc là c'est un petit peu tôt, mais je préférerais vous en parler, parce que je suis personnellement très content d'être invité. Et, euh, et donc euh, bah, je vous en reparlerai un petit peu à l'avance, évidemment, euh, afin que bah, ceux qui le souhaitent puissent faire le détour, s'organiser, pour euh, pour venir me voir, euh, voire même jouer avec moi, puisqu'il n'est pas impossible que j'anime certaines parties de jeux de rôle. La statistique YouTube du mois, on va parler donc de vos interactions avec mes vidéos. À l'heure où je parle, Ma chaîne comptabilise un total de 806 pouces vers le haut et de 4 pouces vers le bas. Donc non seulement la proportion est extrêmement appréciable, mais en plus 810 interactions sur donc 27 vidéos, eh bien, écoutez, c'est extrêmement flatteur. Hein. Merci à vous de, de, de me faire passer par ce, ce petit clic euh, votre avis sur, sur les vidéos. Donc je, je, je tiens bien sûr plus compte des commentaires parce que c'est plus clair. Mais en tout cas, euh, bah, les pouces vers le haut, écoutez, pour moi c'est une forme de remerciement. Et donc bah, j'apprécie beaucoup, hein. merci à vous de d'interagir de, un petit peu avec les vidéos, et, et donc euh, ainsi, en un clic, de, de me dire que vous appréciez le travail. C'est très flatteur, et, et je remercie tout le monde, hein. j'espère qu'on va bientôt dépasser les 1000 pouces vers le haut, ce sera un honneur. On passe à la question du mois, comme vous pouvez le remarquer, on est passé à huit questions, donc je passe sur un D8. Euh, on n'a toujours pas assez de questions pour faire les deux tableaux prévus originellement, mais dès que possible, eh bien effectivement, euh, je ferai deux questions par mois, une pour CDG Ask Fabs, jeu de rôle, et une pour CDG Ask Merlin, pour des questions sur Merlin, sur moi-même, ou sur la chaîne. Donc je jette mon D8. 8. Et bien, en numéro 8, nous avons Melvin Nicole, qui me demande ce que je pense de l'univers de Warhammer Battle et Warhammer 40000 dans les jeux de rôle. Eh bien, salut à toi, déjà merci de te prêter au jeu des questions. Eh bien, les univers de Games Workshop, hein, que ce soit Warhammer 40000 ou Warhammer Battle, pour moi, dans le jeu de rôle, ils ne me dérange pas du tout. Je pense que ce sont des univers suffisamment mûrs maintenant pour euh, pour avoir un background quand même très fourni, très très très profond, ce qui permet au maître des jeux donc de, de faire un certain nombre de parties, qu'elles soient épiques, mémorables ou autre. Hein. Euh, donc du côté Warhammer 4000, il y a Black Crusade et Dark Heresy, je sais pas s'il en existe d'autres. Alors Black Crusade j'ai jamais essayé, donc je, je me ferai un avis dessus quand je le croiserai. Euh, Dark Heresy, j'ai joué pendant quelques mois à une table, où j'étais pas grand fan de mon personnage, donc c'est vrai que j'étais moins réceptif à mon maître des jeux. Mais bon, c'était comme toute partie de jeu de rôle, en général, quand même, de très bons moments. Euh, côté Warhammer Battle, donc Warhammer, le jeu de rôle fantastique, c'était mon premier livre de jeu de rôle. C'est le premier que j'ai acheté, c'est le premier que j'ai fait jouer, et donc bah, j'ai forcément énormément de bons souvenirs sur ce jeu. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Moi, c'est un univers que, personnellement, j'apprécie, mais euh, bah, ça dépend ça dépend des joueurs hein, et des MJ, je pense que ça correspond pas à tout le monde, comme un peu tous les jeux mais ce sont des univers qui ont tout à fait leur place euh, parmi les autres jeux de rôle, y'a pas de problème, hein, ils sont suffisamment profonds pour ça. On va parler de ma dernière partie, j'ai joué la semaine dernière à Indomine Satanis. On faisait euh, la deuxième partie d'un scénario officiel qu'on avait commencé. Donc pour ceux qui connaissent un peu les scénarios, je vais simplement vous dire Étienne Puick, et vous verrez ou non si ça vous parle. Donc, euh, bah écoutez, comme d'habitude, hein, Indomine Satanis, c'est un jeu fun, on s'est beaucoup amusé, euh, on a été assez barbare dans, dans le traitement, euh, dans le traitement des pauvres humains. Sinon, sur mon avis, sur le scénario lui-même, pour avoir échangé un petit peu après avec mon, mon maître des jeux, effectivement, c'est un scénario qu'on a trouvé tous les deux un petit peu euh, un défaut de meilleur mot, je vais dire creux, mais c'est un peu plus méchant que ce que j'aimerais dire. Euh, voilà, y il avait, y avait quand même pas mal de, de, de, de surfioritures à, à fournir par le MJ. Bon, on a un MJ qui est très talentueux et qui est très à l'aise dans INS, donc il y a pas de souci. Hein. La partie était, était vraiment très fun, on s'est beaucoup marré. Euh, mais voilà, le, le scénario était peut-être pas le meilleur des scénarios officiels. Je connais pas trop euh, le dominée satanis, mais... Euh, mais en tout cas, on s'est bien marré. Et puis bah, je vais en jouer à INS dès que possible. Et ce soir, bah, je fais jouer une partie de l'Agence. Le roleplay numéro 5, mars 2016, est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous remercie très chaleureusement de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que ça m'aide beaucoup ou à laisser un commentaire, puisque j'adore avoir vos retours. Je lis tous les commentaires, et hormis certains comptes où YouTube ne me laisse pas répondre, eh ben, j'ai toujours répondu. Donc euh, n'hésitez ben, pas hein, à mettre aussi un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, on va essayer d'atteindre les 1000 interactions. D'ici là, portez-vous bien, que les dieux des délais soient avec vous. Ciao les rollistes